Excellent. Alors allons-y, 14h03, je suis Nathalie Angers, je vous souhaite officiellement la bienvenue à cette quatrième rencontre pour les responsables du dossier de la formation à distance dans les centres de services scolaires et autres organisations. Alors je suis du Service national du récit de la formation à distance, en compagnie cet après-midi de mon collègue du même récit, Étienne Roy, et de notre collègue Benoît Petit, Service national du récit pour les gestionnaires scolaires. Alors vous avez à l'écran justement Quelques petites astuces Zoom qui pourront vous être utiles, dont entre autres l'outil d'annotation que je vais vous demander d'utiliser pour briser la glace avec vous cet après-midi. Alors, comment s'est passé votre été? On veut vous entendre, on veut soit vous lire dans le clavardage ou encore on aimerait que vous utilisiez l'outil d'annotation pour aller peut-être mettre un petit crochet ou encore un autre symbole sur l'un ou l'autre des items présents. Oui, voilà, on voit ici, j'ai découvert de nouvelles régions du Québec. Alors, je vous donne quelques instants, amusez-vous. Des crochets, des petits cœurs. Intéressant. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont sorti hors Québec? Je sais par euh, des connaissances que ce n'était pas facile de, de passer euh, nouveau brunswick et du prince édouard pour se rendre aux îles de la Madeleine, qui est au Québec quand même. Alors, ça, j'en ai entendu parler. Des gens qui sont allés en Ontario, des gens qui ont fait du camping au Québec, qui ont fait des grandes explorations des marches en montagne. Euh, relaxer, piscine, à la maison aussi. Présentement, moi, je ne vois plus le cavardage, donc j'invite mes collègues à vérifier s'il y a des items intéressants ici. Les gens peuvent se manifester. Encore quelques secondes. Alors, c'est un bel outil, l'outil d'annotation, si jamais ça vous intéresse de l'utiliser lors de vos propres formations. Ça va très, très bien. Et il est possible de faire une saisie d'écran par la suite. Et bien. Hein? Tout à fait. Et là, ben, je dois me rappeler comment je dois annuler les petits trucs de loin. Dans... Tu dois tu... à nouveau. Hein? Oui, oui, oui. Il s'agit d'aller dans annotation de ton côté. Et de sélectionner le l'outil effacer. effacer. Moi, je peux aller effacer, mais toi, tu peux effacer toutes les. Voilà. Donc, moi, je peux effacer la mienne, mais je ne peux pas effacer tout. Tu peux toutes les effacer. Les dessins. Voilà. Merci, Benoît. Et voilà. J'apprends toujours. C'est bien. Alors, je vous ai oui. présenté mes collègues. Il y a Yvon Kemner qui, habituellement, fait partie de nos animations pour les responsables de la femme, mais il est encore en vacances, lui aussi. On vous invite à nouveau de part à participer avec nous, donc que ce soit par le clavardage, par les outils de Zoom qu'on vient de vous présenter. Et de même, en utilisant le document collaboratif. C'est le même document collaboratif que nous utilisons depuis les trois premières rencontres. Donc, on vous invite à l'utiliser. On va s'en servir ensemble cet après-midi. Vous pouvez y noter vos questions, vous allez pouvoir y noter des réflexions. Et après la rencontre, ben, mes collègues et moi prendrons le temps d'y répondre, de répondre à chaque... Euh, chaque intervention qui était présente ici. J'ai partagé le lien dans le clavardage. N'hésitez pas, tout au long de l'animation, comme on est trois, on va suivre les conversations en parallèle aussi dans le clavardage. Donc, n'hésitez pas à nous soumettre vos commentaires ou vos questions de ce côté-là. On va, nous, vous partager tout au long les liens voilà. utiles pour notre présentation, pour notre notre, notre, pré, notre rencontre de cet après-midi. Voilà. Vous avez à l'écran, justement, là, la première partie dont on aura besoin. Et un peu plus loin, bien, les réponses à vos questions. Donc, n'hésitez pas, là, à partir de la page 4, de noter des questions. Je reviens ici. Nos objectifs aujourd'hui, c'est que vous puissiez être inspirés d'initiatives euh, qui ont été mises en place ou encore des, des procédures qui ont été mises en place dans différents centres de services scolaires ou autres organisations scolaires dans le but de relever les défis que l'on connaît pour la rentrée 2020. Donc, la parole est à vous. On vous en avait parlé en juin euh, dernier. On aimerait ça vous entendre. Vos organisations ont peut-être mis en place des trucs durant l'été. Vous avez été mis au courant au cours des derniers jours, dernières semaines. Donc, on aimerait ça vous entendre et peut-être que ça pourra vous inspirer pour les suites à donner chez vous. Ensemble aujourd'hui, un petit rappel de nos formations précédentes. On va partager vos initiatives, ce que vous avez fait. On veut essayer de répondre à vos besoins et questions dans le but de prévoir une prochaine rencontre ou des prochaines rencontres avec vous pour la prochaine année scolaire. Alors, je cède place maintenant à mes collègues Benoît et Étienne qui vont nous faire le rappel de la rencontre A1, où on avait parlé des actions du responsable de la FAD. On vous avait parlé de Moodle, puis on vous avait parlé des contenus d'apprentissage, récit récits et CSBE. Alors... Euh j'ajoute justement avant de laisser des ma place, que pour en apprendre davantage, vous pouvez cliquer sur l'image présente ici dans la présentation et vous aurez accès euh, aux documents de collaboration, vous aurez accès aux documents qui accompagnent la formation, de même qu'à l'enregistrement de la séance, de la rencontre 1, de la rencontre 2, de la rencontre 3, etc. Donc, tout ça, vous avez ça sur le site du récifad.ca, de même que sur notre chaîne YouTube, je vais vous mettre dans le clavardage quand j'aurai laissé ma place, les liens pour avoir accès à ces deux ressources. Alors, allez-y, messieurs. Nathalie. Oui. Tu veux-tu me tourner les diapositives Ça va être moins long que de changer de place. Il y en a juste trois passées. Parfait. Donc, la première rencontre, quelle rencontre lourde qu'on a eue où on avait parlé très, très technique là, sur comment est-ce qu'on faisait pour euh, installer Moodle, comment est-ce qu'on qu déployait de, de, de certains outils. Je vous rappelle le contexte, la commission scolaire de la bourse de chemin avait annoncé qu'elle rendait disponible ses, euh, les contenus de ses cours en ligne. Et là, on expliquait là, comment est-ce qu'on allait faire pour y arriver. On avait passé les rôles du responsable de la FAD des différentes commissions scolaires. Si je vous résume tout ce qu'il y a là en une phrase, s'organiser pour que les choses soient présentes dans la commission, dans le centre de services scolaires et que ça soit fonctionnel. Grosso modo, c'est ça le rôle du responsable de la FAD. Si on va à la diapositive suivante. Donc, on, comme je vous dis, c'était très, très technique. On avait vu les différentes... Euh, configuration qui était nécessaire pour mettre en place un serveur Moodle pour que les contenus de la CSBA et ceux du récit qui sont de plus en plus disponibles soient installés dans vos instances. On avait, si on changé la diapositive. Je vais justement intervenir. Est-ce que tu as des informations complémentaires parce qu'on sait que parmi vous, il y a des responsables des services techniques. Est-ce que peut-être tu as des, quelques informations supplémentaires à ajouter, des développements, des changements, des modifications, des mises à jour? Euh, la version pour la Moodle 3.9 va sortir mercredi prochain. Donc, ceux qui sont en installation présentement ou en mise à jour de leur serveur, nos plugins vont être mis à jour. Là, on est en train de vérifier les derniers trucs pour être sûr que ça fonctionne bien. Et pour la version 3.9 de Moodle, ça va être disponible mercredi prochain. C'est le cours ce qui est disponible. On a le, le, le, une nouvelle version du cours d'histoire où on a le module 1 et le module 2. Bien, les, les, Module 1, module 2, je ne me rappelle plus comment ils appelle ça. Donc la, les périodes. Les périodes, c'est ça. Je cherche la période 1 et la période 2 qui être disponibles. La période 3 va être disponible durant l'automne et la période 4 là, à l'hiver. Et, oui. et ça, Étienne, tu parles du cours développé par le récit de social, pas des fait. cours de la CCSBE, là, juste pour... Que les gens le soient au fait. Et le cours d'anglais qui était disponible, bien, il y a des mises à jour qui ont été faites dans le cours. Donc, on a mis la nouvelle version plus à jour là, cette semaine qui est disponible pour téléchargement. À nouveau, tu parles du cours du récit. Et oui, du cours du récit. Merci. Donc, tout ça, c'est disponible sur le site ena.risfad.com Et vous pouvez télécharger les contenus. Si vous êtes un responsable de la FAD, vous vous connectez. Vous avez le lien téléchargement et vous pouvez télécharger les contenus qui sont disponibles pour tout le monde. C'était donc notre rencontre 1 et je passe la parole à Benoît. Excellent, merci. Pour la rencontre 2, bien, on a abordé trois thèmes principaux, la gestion du changement, les principes pour inspirer l'action puis les modèles d'apprentissage. Donc, cette deuxième rencontre-là avait un caractère beaucoup plus pédagogique. Est-ce que la... moi, tu souhaiterais oui. que je te rende le contrôle? Parce non, que je non, non, non, ça va. tu veux changer à tes rythmes. Tes non, non, diapos, ça, ça va, ça va, ça facile. va très bien. C'est un résumé, là, ça va, on n'a pas besoin, ça va être correct comme ça. Euh, ben, d'abord, on avait abordé deux, deux éléments de contenu sur la gestion du changement. Hein. Un premier qui portait sur euh, la, la, la, la, le fonctionnement du cerveau et l'autre sur la gestion des émotions. On avait parlé de ces deux éléments-là. Si on peut avancer à la prochaine. Donc, et le premier élément, c'était vraiment le fonctionnement du cerveau. On se rappelle que dans le cadre de... Cette, euh, on, on s'est inspiré des différents travaux qui sont menés, entre autres par Steve Masson et puis Olivier Oudé, deux spécialistes en neuroéducation, qui nous expliquent que le cerveau, hein, euh, c'est comme des, des sentiers bien tracés. Puis souvent, quand on est dans, dans nos habitudes, on a tendance à utiliser les mêmes sentiers parce qu'on a gagné de l'efficacité, c'est ce qu'on appelle des tâches automatisées, mais que ces tâches automatisées-là peuvent avoir euh, peuvent être des pièges parfois, et qu'en situation nouvelle comme la celle, celle dans laquelle on est actuellement, est vraiment très, très important. De prendre conscience de ça pour qu'on puisse, comme le dit Olivier Oudé, entraîner le cerveau à résister aux automatismes de la pensée. Donc, si tu veux avancer, juste dans le fond, l'idée, c'est de faire un peu comme on a, c'est de sortir de notre sentier unique pour s'en aller vers des sentiers, explorer d'autres sentiers. puis Ça, ça se fait notamment par la collaboration avec d'autres gens, le fait de mettre en commun notre expertise, d'aller chercher un vaste éventail de personnes qui vont pouvoir contribuer à mettre des idées en place. Ils n'ont pas tout centralisé dans les mains de seulement un ou deux ou quelques individus qui vont dicter les façons de faire, parce que ça, on risque de tomber rapidement dans des sentiers qui sont plus sécurisants. Alors que de, de travailler à, à, à aller vers de l'innovation, ça peut vouloir dire de travailler donc, de faire travailler notre cerveau autrement. On peut avancer encore à la diapo suivante. Donc, de faire attention à ce, ces, ces pièges-là de notre cerveau, mais de travailler sur l'intelligence collective. L'autre élément dont on a parlé, euh, qui était la diapo suivante, c'est vraiment la dimension de composer avec l'affectif. On a vu qu'en situation de changement, euh, puis dans, comme dans plusieurs situations où on a à gérer du stress, euh, la présence de l'affectif est très grande. Puis, souvent, L'affectif, on l'a vu, c'est les nuages qui sont en arrière-plan. Souvent, dans les fêtes, quand on est en situation de, de, de stress, excuse-moi, on, <rire> on a... Non, non, il n'y a pas d'animation. Cette dimension affective-là vient... En premier plan, masquer tout ce qui est discours rationnel, ce qui fait que même si on discute, on essaie de, de discuter rationnellement, souvent ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas géré les dimensions affectives. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer la dimension affective On avait nommé trois éléments très très importants. D'abord de nommer ou de, de nommer, c'est-à-dire de capable de, de mettre des mots sur les sentiments, les émotions que vivent les gens, que ressentent les personnes, sans aller dans le jugement des autres. Et donc ça c'est une, une dimension qui est très difficile à faire juste nommer. Okay. Ça peut être très délicat parce qu'il ne faut pas essayer de nommer pour l'autre, il faut amener l'autre à nommer sans que ça ait l'air trop d'une séance de, de, de, de, de psychologie. L'idée, ce n'est pas de faire une séance de psychologie, mais vraiment d'aider les gens à être capables de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent puis de reconnaître la validité, c'est-à-dire de faire en sorte que c'est normal, nommer que c'est normal de ressentir ces choses-là, que c'est normal qu'on puisse se sentir déséquilibré, qu'on puisse se sentir insécure, qu'on puisse se sentir dépassé ou qu'on puisse se sentir dans l'urgence. Et toutes ces émotions-là peuvent venir affecter, notre discours, notre, notre manière de travailler. Et tout ça, c est, c est, une fois qu'on a nommé, reconnu ces émotions, ces sentiments-là, ben on a peut-être besoin de les prendre en compte. Et si on arrive à prendre en compte ces dimensions, ces, cette dimension affective-là, ben on va être capable de ramener le rationnel au premier plan et d'être capable de faire des vrais échanges rationnels parce qu'on va être conscient les uns les autres de ce que les uns et les autres ressentent. Et donc, on va, ça va diminuer l'interprétation qu'on pourrait avoir des commentaires ou des propos ou des comportements des uns et des autres parce qu'on va être capable de savoir pourquoi on ressentit que c'est légitime de ressentir ces choses-là. Donc, ça, c'était deux éléments très, très importants qu'on a pris le temps de nommer euh, par rapport à, à la dimension affective. Ensuite de ça, l'autre élément, on peut avancer. Euh, on est allé voir, euh, je vous avais présenté neuf principes pour inspirer les actions en éducation. D'ailleurs, vous avez le lien qui est là. Dans, on va vous le remettre dans le clavardage, ce lien-là. Et donc, euh, un lien vers un article que j'ai publié qui vient présenter différents principes qui peuvent nous aider à activer nos actions. Nathalie, si tu veux avancer le, la, la diapo suivante. Donc, ces neuf principes-là qu'on euh, peut voir, il y avait bien évidemment euh, le... Le maintenir la relation, donc toute l'importance d'avoir une relation de confiance avec les apprenants. Mais ça, c'est vrai aussi pour vous comme gestionnaire, si vous êtes gestionnaire avec vos employés, quand vous avez en rencontre avec eux, vous faites du suivi à distance avec eux aux gens. Prendre soin de notre monde, ajuster les attentes en fonction... Euh, des gens, donner confiance, c'est très, très important, tout le sentiment d'efficacité personnelle, c'est super important, surtout dans le contexte actuel, encore plus dans le contexte actuel, de le nourrir, d'encourager de, de, les réussites, de, de donner confiance, de, de, de, de permettre aux gens de croire qu'ils sont capables de relever des défis qui sont parfois qui peuvent paraître inaccessibles, qui peuvent paraître très grands. Donc, ces dix éléments-là sont fondamentaux. On avait aussi ciblé des actions, je vais y revenir tout à l'heure. On avait aussi parlé de, de, de partir de choisir de technologies connues, puis j'avais bien dit que là, on n'est plus tout à fait rendu là. Ça, c'était dans les débuts, et que maintenant, on est plutôt à essayer de trouver des technologies qui... Une, une chercher à relativement uniformiser l'utilisation des technologies pour éviter que les élèves, les familles, les enseignantes et enseignants se retrouvent à utiliser trop de, de plateformes et d'outils diversifiés. Peut-être d'utiliser les outils avec lesquels ils sont le plus confortables, ils sont le plus efficaces, puis essayer de faire en sorte de, de ça ne veut pas dire d'en avoir un seul, mais ça veut dire qu'on va essayer d'optimiser l'utilisation des outils les plus performants, les plus efficaces euh, pour arriver à faire ça. On avait parlé de prendre en compte des considérations éthiques. Vous vous souvenez, je vous avais présenté plusieurs éléments sur l'importance d'amener les élèves, les apprenants, les enseignants, le personnel dans une réflexion éthique, c'est-à-dire une capacité à, prendre, à réfléchir sur les comportements, à ensemble élaborer des pistes. D'ailleurs, cet été, notre équipe a, a, du Récit national développement de la personne a développé un guide simple pistes pour développer des, des règles avec vos élèves, on pourra vous donner ce lien-là dans, dans le clavardage ou même l'ajouter dans les documents, dans le document collaboratif, là. un document super bien fait, très visuel, qui aide à dire ok, mais si j'ai établi des règles de, de, de nos comportements attendus, c'est vrai autant dans la classe que, de, que dans l'utilisation des outils à distance ou en présence. » Donc très très important. De, de travailler dans une approche où on responsabilise les apprenants parce qu'on a plus de chances de développer une autonomie dans l'utilisation du numérique, sachant d'autant plus que nous, comme adultes, on n'est pas toujours présents quand eux se mettent à utiliser les outils numériques et qui se mettent à collaborer à distance. On n'est pas toujours là pour les superviser, d'où l'importance de développer cette autonomisation-là chez nos élèves. Et donc, on avait aussi parlé d'adapter la durée des rencontres, hein, parce que euh, si on un des pièges de l'apprentissage à distance, c'est de, de faire juste une bascule de ce qu'on faisait en classe, puis d'essayer de refaire exactement ce qu'on faisait en classe à distance. Et entre autres, parmi les facteurs qu'il y a, il y a la durée. On le sait, vous le savez, hein, on a vécu tout le monde des Zooms, des rencontres via des toutes sortes d'affaires, et on le sait, hein, notre attention, en, surtout à distance, elle est beaucoup plus limitée. C'est beaucoup plus difficile d'avoir une attention soutenue en rencontre à distance. Donc, combiné, on l'avait nommé, hein, le synchrone à synchrone, notamment, ça peut aider à, à travailler là-dessus. On avait aussi parlé de l'importance de faire preuve de flexibilité, donc d'offrir des choix différents à nos apprenants, d'être capable de s'ajuster en fonction du besoin, de l'intention. Qu'est-ce qu'on a à faire? C'est quoi les intentions pédagogiques qu'on veut poursuivre? Donc, d'ajuster les modalités, les moyens, les attentes, les, euh, et aussi d'offrir des choix à nos apprenants dans la manière de faire travailler en en seul, en sous-équipe, en grand groupe. Donc, offrir un, une panoplie de, de, de, de contextes ou d'outils ou de moyens qui offrent plus de flexibilité. Donc, tous ces éléments-là étaient très, très importants. Je reviens sur le point 5, cibler des actions, parce que celui-ci est un peu plus complexe. Peut-être, Nathalie, si tu vas afficher la prochaine diapo. Euh, donc, on avait, dans cette diapo-là, on, on vous avait présenté, euh, entre autres, euh, une pyramide RAI revue et, et revue et adaptée à la, au contexte de, de dire si on a de l'apprentissage à distance ou de l'apprentissage bimodal ou hybride, là, parce qu'on pourrait se retrouver dans toutes ces situations-là à, à cet automne, donc selon les choix, les décisions qui vont venir du gouvernement ou qui vont venir des choix des écoles ou des, des centres de services scolaires l'importance de tenir compte des différents facteurs, un peu à la manière du modèle RAI, là où on a des interventions de base qui vont, qui vont favoriser une meilleure, de meilleurs apprentissages possibles. On s'était dit, il y avait les conditions d'apprentissage à la maison, puis les difficultés d'apprentissage dont on avait à tenir compte. Donc, ces éléments-là, je reviens pas sur tout ça avec vous en détail, mais juste pour vous rappeler qu'il y a ça. Donc, ça, c'est tout dans l'article qu'on a publié, vous avez tout ça, tout ça est bien détaillé, alors vous pouvez aller le relire si vous voulez vous remettre dedans, ou aller carrément réécouter. Vous avez sur la chaîne YouTube le lien dans la, la présentation de la rencontre. Vous allez avoir le lien vers, euh, de, vers euh, le, On va vous partager aussi le lien vers. Euh, c'est l'article, je dis la présentation, ce pas la présentation de la rencontre 2, c'est plutôt l'article qui a été publié par l'équipe de Récifad pour euh, documenter tout ce qu'on avait produit dans cette rencontre-là. Donc, ça, ça, ça se trouve à faire le tour des points que moi j'avais abordés, mais Étienne, vous avez aussi parlé des modèles hybrides. Étienne, je te laisse en parler. Oui, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette rencontre-là. Le matin ou la veille, le ministre avait annoncé ce qui s'en venait là comme organisation là, à l'époque, où on allait pouvoir passer, surtout au deuxième cycle du secondaire, des élèves en classe à des élèves à la maison, donc ce qui nous amenait à parler d'apprentissage hybride. Donc, on avait présenté différents types de modèles qui permettaient de structurer la, la classe l'école, l'enseignement, de, de, de façon à ce que des élèves puissent être à la maison et des élèves puissent être en classe. Donc, vous aviez la liste des modèles qui étaient là. On parlait de façons de faire qui étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'école, à des façons de faire qui étaient beaucoup, beaucoup euh, hors de l'école, en ligne, à distance, et on avait une panoplie de modèles qui passaient de, des deux extrêmes. Je ne reviendrai pas sur ces modèles-là, mais c'est ce qu'on avait vu à ce moment-là. Si on va à la rencontre 3, à la rencontre 3, on était toujours dans en dégager des pistes de réflexion pour préparer l'année 2021. On avait donné des exemples, trois exemples de... Pas des modèles, plus de, de façon anecdotique de, de, de personnes qui étaient plus en synchrone, en asynchrone ou en, en, en hybride. Pas en hybride, mais en, en mode mix, si vous voulez, un mélange de synchrone et d'asynchrone. Donc, on avait Danny. Qui, était, qui aimait vraiment le contact avec ses élèves live euh, constamment. On avait Claude qui, qui aimait plus structurer le travail de ses élèves, puis leur donner des plans de travail, puis euh, qui était plus en, en clair à s'inverser. Puis on avait Sam qui euh, euh, faisait un amalgame des deux. Et par la suite, bien, on avait sorti différents indicateurs. Puis je vais laisser Benoît poursuivre avec les indicateurs qu'on avait sortis là, pour euh, se préparer à, à passer de la présence à la distance. Tout à fait, en fait, hein, ce qu'on vous avait nommé, c'est qu'on avait identifié différents facteurs sur lesquels on peut euh, intervenir, qui vont favoriser... La capacité de nos milieux, de nos écoles à passer, parce que vous savez, là, ça a été très, très clair il y a quelques jours, le ministre a très bien dit, en 24 heures, les écoles doivent être capables de passer d'un enseignement en présence à un enseignement à distance. Et on le sait, là, ça, c'est un immense défi, ça a l'air simple. D'ailleurs, il, il y a des gens qui soulèvent pour commencer à soulever question, le questionnement par rapport à « c'est beau ça, mais est-ce que c'est faisable? » en fait, la question est de savoir est-ce que c'est faisable? Peut-être, mais c'est pas faisable à n'importe quelle condition. Hein? Si on veut être capable de faire ça, ça veut dire que les équipes écoles doivent se mettre tout de suite en début d'année en mode réflexion sur nos pratiques pédagogiques à l'école, sur comment on va organiser, faire, quel, quel, ça va être quoi notre organisation apprenante. Vous vous souvenez, on a pris le temps, de, on a pris soin de, de, des fois, changer un peu le langage habituel. On est habitué de parler d'organisation scolaire. Et là, on vous a proposé de penser plus en mode organisation apprenante. C'est-à-dire, pas penser à, nécessairement juste en fonction de quest ce qui va organiser, à, à organiser mieux chacun des acteurs, mais quest ce qui va favoriser le meilleur apprentissage d'abord et avant tout. Et on va essayer de voir comment on peut s'adapter, comment on peut jauger ça, en sachant très bien, que dans nos écoles, on a des Sam, des Dani, puis des... on a différents types d'intervenants, euh, des Claude, qui vont faire en sorte que ces personnes-là vont pas être capables de s'adapter de la même façon. Alors, on doit être capable de pouvoir les accompagner, va être capable de, faire, de leur faire faire un bout de chemin, pour être le plus proche possible d'un mode d'apprentissage dans leur classe qui va être capable de transférer à distance. Et ça, ça peut vouloir dire de travailler sur la relation avec mes élèves, les approches pédagogiques, donc, euh, d'avoir active-passive. Euh, on avait vu pour la relation être proximité-distance, qu'est-ce qu'on veut, comment on peut travailler davantage ces éléments-là, euh, tenir compte des besoins particuliers et généraux, comment on, on jauge tout ça, euh, le temps synchrone-asynchrone, comment on le gère, le nombre d'élèves, beaucoup peu, l'espace, le grand local, petit local, collaboration à plusieurs ou seuls, le, les outils numériques ou physiques. Et on a bien vu que dans chacun de ces cas-là, il n'y a pas de recette magique. Le but, ce n'est pas d'amener la jauge dans le plus haut, dans tous les domaines. L'idée, c'est d'essayer de trouver un dosage qui va être optimal pour chacun des acteurs. Donc, ça se peut que le dosage de Sam, le dosage de Danny, le dosage de Claude, il ne soit pas le même dans la même école. Mais c'est important que chacune et chacun puisse se poser ces questions-là, puis se demander comment moi je peux faire, sur quels facteurs je peux jouer qui vont favoriser le fait que ce que je suis en train de faire dans la classe, bien, je suis capable de le transférer. Je n'ai pas besoin de faire deux planifications. Avec ma même planification, je devrais être en mesure de passer d'un mode apprentissage en classe à un mode apprentissage à distance. Et là, on a très bien nommé que c'est à peu près certain que s'il y a zéro numérique en classe, l'apprentissage à distance ça va devenir vraiment difficile. Mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être tout le monde au même niveau Puis que même à distance, du travail papier, ça peut se faire. Nos élèves sont capables, s'ils sont en mode asynchrone, de réaliser des tâches seules, papier, puis ils vont être capables de réaliser des apprentissages tout de même avec ça, ils peuvent être capables de faire des retours avec eux, par exemple, prendre une photo du travail qu'ils ont fait, le publier, le mettre dans un, un portail, le, le partager de toutes sortes de façons, hein. Partir en, en utilisant peut-être des outils que vous utilisez déjà à l'école, dans la classe, donc d'où l'importance de commencer à se demander c'est quoi les outils avec lesquels je dois être capable moi d'être fonctionnel avec mes élèves dans la classe, qui vont laisser des traces de leurs apprentissages, qui vont faire en sorte qu'on va de l'interaction, de la collaboration et qu'on va pouvoir, le temps venu, si ça arrive, être capable de le poursuivre. Ou encore, on sait qu'au deuxième cycle du secondaire, il est possible que dans certaines écoles, on travaille de manière hybride, des journées à l'école, des journées à la maison, même chose, est-ce qu'on est capable de, prendre, de faire en place, d'avoir une organisation apprenante qui va nous permettre, qui va permettre à nos élèves de vraiment poursuivre leurs apprentissages, parce que le ministre, il dit deux heures par jour de présence. Mais je, je, ce qui n'est pas clair, c'est, veux-tu dire deux heures de synchrone ou il veut dire deux heures d'apprentissage au total? Mais Si on dit deux heures de synchrone, déjà deux heures de synchrone, c'est beaucoup, mais ça se peut que ce soit être réaliste, mais est-ce que deux heures va, par jour va être suffisant pour faire tous ces apprentissages? Non, probablement pas. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de prévoir d'autres modalités qui vont permettre à nos élèves de poursuivre leurs apprentissages, même s'ils ne sont pas en présence d'un adulte à, qui les accompagne. Puis là-dedans, il y a toute la réflexion sur la place des parents qu'on peut réfléchir aussi. C'est sûr qu'au secondaire, ils vont être moins présents, mais si on avait à faire l'apprentissage à distance au primaire notamment, mais on a besoin de se demander comment on va pouvoir impliquer les parents là-dedans. On ne l'avait pas mis là-dedans, mais ça pourrait faire partie d'une des choses. Voyez-vous, c'est un travail d'amorce, d'ébauche qu'on a fait. Nous, On n'a pas la vérité, puis on a, on a de l'expertise. On essaie de la mettre à profit en, en partageant nos expertises communes. C'est ce qu'on vous a livré euh, lors de notre dernière rencontre. C'est pour ça que ce qu'on veut faire aujourd'hui, dans le fond, ce qu'on aimerait avec vous, c'est de voir, on vous avait toutes présenté ça, c'est donc pas tout du nouveau, on fait juste, on voulait faire un rappel avec vous, mais ça nous amène à la prochaine partie de ce qu'on veut faire avec vous. Euh, c'est de dire, vous, là, ce qu'on vous avait partagé au printemps dernier. Je sais que la dernière rencontre, c'est un peu comme si on l'avait eu la semaine passée, là, on s'entend parce que plusieurs d'entre nous, on était en vacances, mais il y en a certains là, qui ont eu un peu moins de vacances que d'autres. Peut-être que vous avez déjà commencé à à mettre en place des choses dans votre milieu, dans votre centre de services scolaires ou dans certaines de vos écoles. Ce qu'on pense ici, ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse avoir un temps de partage où vous puissiez nous partager, vous, là, comment vous avez fait ça, qu'est-ce que vous avez fait dans votre milieu, qu'est-ce que ça a donné. Euh, puis, euh, c'est pour ça qu'on vous invite à aller dans notre document collaboratif. Je vois qu'il y a déjà deux commissions scolaires, deux centres de services scolaires, plutôt, qui ont déjà commencé à écrire. Les idées. Alors, je vous invite à le faire. S'il y en a qui ont des questions maintenant par rapport aux éléments qu'on vient de faire comme rappel, vous voulez poser des questions. C'est le bon moment aussi. Vous pouvez soit utiliser le clavardage, la section questions-réponses dans notre document collaboratif ou simplement prendre le micro, lever la main, venir nous poser vos questions. Le but de la rencontre d'aujourd'hui, Là, on arrive dans le cœur de notre rencontre. Ce qu'on veut, c'est mettre en commun votre expertise. On, a, on vous a partagé plein de choses au printemps. On était en vacances. On est allé se reposer, faire le plein d'énergie. On revient avec vous. Puis ce qu'on veut, c'est travailler en collaboration avec vous. Puis dans, après ça, on prendra le temps de recueillir vos besoins et voir ce qu'on peut faire, nous, pour vous soutenir mieux dans ce qui s'en vient là, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, euh, je ne sais pas, Étienne, si tu voulais prendre la parole. Oui, c'est à la diapositive suivante. On a. Ah, des questions pour euh, nourrir votre réflexion, votre partage. Euh, présentement, ou à la fin de l'année passée, on était beaucoup dans l'infrastructure, dans quel genre d'appareil on va acheter pour euh, répondre à ces besoins-là. Qu'est-ce que vous avez choisi comme appareil euh, mm -hmm. C'est des choses que vous pouvez nous partager. C'est quoi le ratio élève-appareil qui va être euh, dans vos écoles, dans votre centre de service scolaire Comment vous allez gérer ces appareils-là Avez-vous une console qui gère tous les appareils Est-ce que le, vous donnez l'appareil la, la, la, à l'élève qui se débrouille avec on a parlé de Moodle. Est-ce que vous utilisez Moodle dans votre commission scolaire ou vous utilisez un autre système de gestion des apprentissages? Euh, C'est quoi les technologies que vous avez choisies pour passer rapidement du présentiel à la distance? Euh, C'est quoi votre vision du mode synchrone? Donc, euh, euh, des contenus d'apprentissage numérique. Normalement, si on veut euh, être à distance, euh, l'enseignant peut en produire. Euh, live, mais on peut en avoir aussi qui sont déjà disponibles. Donc, qu'est-ce que vous avez euh, comme plan pour ça? Les euh, centres de service scolaire les écoles ont à faire un plan d'urgence. C'est quoi les grandes lignes de votre plan d'urgence? Comment vous préparez votre personnel? Dans quelle mesure les activités en classe sont-elles transférables à distance? Comment s'organise euh, l'enseignement aux élèves qui ne sont pas présents en classe? Donc, si vous, si vous voulez échanger et nous partager sur tous ces sujets-là, c'est ce qu'on... trouve. C'est les pistes que j'avais présentement pour euh, enrichir notre réflexion collective là-dessus. Là ce n'est pas exhaustif Exactement. comme piste de, ex de, de, de, de réflexion. Vous pouvez amener d'autres sujets qui, qui, qui vous intéressent, mais euh, euh, c'est des sujets qui étaient pertinents présentement là, parce que c'est ce qui est en train de se mettre en place dans les écoles. Exactement. L'idée, ce n'est pas de répondre à toutes nos questions qu'on vous a soumises, mais plutôt de vous pister sur, euh, si vous avez à faire cet exercice-là, de faire la description de, ce que, de votre état de situation actuelle. C'est le genre de questions auxquelles vous pourriez répondre dans, dans ça, mais ça peut être autre élément, comme tu viens de le, de le dire très clairement. Euh, Donc, vous, vous pouvez répondre dans le document, puis on vous invite à prendre la parole puis à nous raconter ce qui se vit dans votre centre, dans vos écoles. Ou nous nommer vos défis, peut-être, vous pouvez en parler. Des fois, ça, c'est plus difficile à écrire. Quels sont les défis que vous avez rencontrés? Euh, si vous voulez nous parler des défis ou des, des questionnements que vous portez, euh, n'hésitez pas à, à prendre la parole et à venir euh, nous les partager. Donc, euh, je vais vous partager euh, quelque chose qui se passe à la Commission scolaire de la Beauce et de chemin L'an passé, la Direction générale a fait le choix d'acheter un Chromebook par élève au secondaire. Et présentement, la difficulté qui se présente aux gens de la CSB, du CSSBE, excusez-moi, c'est que les Chromebooks ne pourront pas arriver tous en début d'année. Donc, il faut choisir comment est-ce qu'on va les répartir aux élèves. Le choix qui a été fait, c'est de les fournir aux élèves du deuxième cycle qui sont plus euh, ou pour, pour lesquels c'est plus probable qui, qui alternent entre la, la, la classe et la distance, là, même si on n'est pas en en deuxième vague de COVID. Donc, c'est un choix qui a été fait là, par la, le CSSBE euh, de s'équiper de, de, de Chromebook pour euh, chaque élève. Donc, les gens écrivent. Intéressant de vous lire. Donc, le document va être disponible pour vous. Donc, on sait que vous êtes en train d'écrire. Vous pourrez prendre le temps tout à l'heure ou au cours des prochains jours de les lire ce que les gens ont. Indiqué ici, migration sur les serveurs, utilisation d'un cours d'histoire durant l'été, on travaille avec Teams et plusieurs ont de l'intérêt pour Moodle, un achat d'ordinateur pour chaque élève du deuxième cycle. Je viens de vous repartager le document, le lien vers le document collaboratif si jamais vous n'aviez pas le lien ou vous cherchiez le lien pour aller remplir les éléments de votre centre de service, donc je viens de vous rajouter dans le clavardage le lien pour, ceux qui, pour et ceux qui pouvaient le chercher. Et tout à l'heure, on vous a parlé des documents produits par l'équipe de Benoît. Voici un ici, les neuf principes pour inspirer. Je vous mets ça dans le clavardage également. Je suis à la recherche de l'autre. Je vais le trouver, je l'ai ici, pas loin. Ah, c'est très bien, merci. Vous merci. Notre chaîne YouTube également. Est-ce qu'on peut poser des questions? Mais bien sûr. Euh, Jean-François Garneau, euh, les premières signeries, oui. euh, le, j'ai noté qu'il y avait quelques euh, euh, modules qui n'étaient pas complets dans les cours euh, CSBE. Quand on clique dessus, on avait des, il y avait des… Euh, il, il, il, ça téléchargeait pas. Est-ce que vous avez… est-ce qu'ils est qu sont manquants ou vous avez l'intention de régler ces petits problèmes-là sur le, le site? On a l'intention… En mathématiques, je crois, de troisième secondaire, là, il y avait des… Je pense qu'il y avait un, un module qu'on essayait de télécharger puis ça ne marchait pas, des choses comme ça. Euh, si tu m'envoies une liste, je vais, régler le... je vais de faire régler le problème. C'est certain okay. qu'il y a des choses qui sont par choix, qui n'étaient pas présentables, qu'on qu n'a pas mis, mais normalement, le... il y a des choses qui vont... Si, font... si ça, si ça l'apparaît, c'est que ça devrait être téléchargeable. Oui, c'est ça. Marilyn, dans le clavardage, tu dis toutes les sciences de secondaire 3 et on avait Jean-François également. C'est normal que dans le cours d'histoire, on ne voit pas on peut pas télécharger. Donc, ça l'a répondu, j'imagine, à ta question. Donc, les sciences de secondaire 3 ne sont pas disponibles, Bétienne. Est-ce qu'à la CSBE, on t'a informé de ça? Je vais vérifier. Normalement, ça devait l'être. Je vais aller voir. Je viens de partager dans le clavardage aussi les, le document, le 5 conseils pour co-élaborer un code d'éthique. C'est excellent. Plus en classe que dans... Oui, très intéressant, effectivement. Merci, Benoît. Si vous êtes abonné à, à plusieurs, euh, plusieurs, vous suivez plusieurs acteurs du milieu scolaire dans, en éducation. Donc, vous voyez, au cours des derniers jours, il y a plein de publications qui ont été faites euh, des, des, des, sur l'apprentissage en ligne, l'apprentissage à distance, l'enseignement à distance. Il y a des ressources qui peuvent vous inspirer là-dedans, effectivement. Ce qu'on peut aussi vous dire tout de suite pendant que vous travaillez à remplir encore le document, c'est que cette année, le... à la suite du succès qu'on a connu au printemps dernier, on avait à faire une offre de service en continu. À le... Au lieu d'avoir des rendez-vous du Récit une fois par mois, cette année, le, les gens du Récit, on a adopté le modèle d'offrir un calendrier de formation en continu. Donc, tout au long de l'année, il y aura des offres de services à, à différents moments. Vous aurez accès au calendrier de toutes les, les offres de services, offre de formation qui vont pouvoir s'enrichir tout au long de l'année, d'ailleurs. Donc, c'est le but aussi, c'est qu'étant donné, entre autres, que... Une... Les formations vont beaucoup plus difficiles à offrir en présence cette année. On a décidé d'enrichir et de faire une offre de formation continue. Donc, euh, elle sera très riche et diversifiée, vous allez voir. Et j'ajouterais « évolutive hein, » cette offre de formation-là, oui, considérant qu'on ne sait pas du jour au lendemain ce qui peut arriver. Les besoins qu'il peut y avoir. Donc, voilà. Effectivement... Donc, les contenus de séance de trois sont maintenant disponibles. Quelle efficacité, tiens? Oh. Je vois encore des curseurs actifs dans le document, donc je vous laisse encore quelques instants. Puis, est-ce qu'il y en a, justement, qui ont terminé d'écrire et qu'ils aimeraient présenter, prendre la parole, donner quelques précisions sur comment ça se passe chez eux? Ça C'est toujours, toujours intéressant. Je vais vous inviter à activer votre microphone, votre caméra. Bien, je vais y aller. Bien sûr, Jean-François. Bienvenue, oui. Chez nous, on avait installé ce qui était disponible à temps pour les cours d'été, parce qu'on avait décidé de servir des cours d'été comme un peu comme un laboratoire pour notre serveur. pour a utilisé entre autres les mathématiques, une partie des sciences et le cours d'histoire pour nos cours d'été. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on rend les cours disponibles à nos enseignants en mode enseignant non éditeur. Pour qu'ils puissent voir le contenu, se l'approprier. Puis, s'ils si sont intéressés, bien, ils complètent un formulaire. Puis, euh, nous, euh, ensuite, on va créer le cours euh, dans leur école euh, pour eux, pour qu'ils puissent l'utiliser pendant l'année s'ils sont intéressés. Comme ils ça. vont devenir éditeurs quand tu vas dans leur école? C'est ça, dans leur école, ils vont devenir éditeurs. Et puis, à ce moment-là, on, on, on leur crée euh, le site des auto-inscriptions. Fait qu'on leur demande euh, dans le formulaire le, les groupes. Et puis, euh, ils doivent inscrire les clés d'inscription qu'ils veulent avoir pour chacun de leurs groupes. Et puis, euh, nous, on fait cette partie-là. Puis, euh, ils partent comme ça. c'est euh, la façon dont Et cibler à peu près le, le nombre d'enseignants qui ont fait la demande? C'est difficile à évaluer. Bien, les enseignants, rentrent sont, officiellement ils rentrent, demain. Euh, on a commencé avec des enseignants cette semaine qui étaient volontaires. Et puis, euh, on en a eu une dizaine qui sont venus, mais on, on avait ciblé un peu là, et puis euh, fonctionne comme ça. Mais on s'attaque en histoire, euh, en mathématiques, surtout là, qui va avoir une grosse demande. C'est quand même bon, une dizaine, puis ils ne sont pas encore rentrés oui. officiellement, c'est oui, bien, je trouve. Oui, c'est ça. Puis, euh, j'ai commencé à le montrer à des enseignants français, aussi les participants français. Moi, je n'étais pas en mesure de juger parce que ce n'est pas ma, ma matière, mais euh, j'étais surpris de la réception. Là. Il, il, il, il, il était intéressé, mais je n'ai pas, pas encore de demande de ce côté. Mais officiellement, les enseignants ne rentrent que demain. Mm -hmm. mm -hmm. Prépare-toi à avoir une vague. <rire> oui, c'est ça. Merci Jean-François, excellent. D'autres qui aimeraient prendre la parole s'il si y en a qui ont des questions sur ce que d'autres ont écrit, c'est le bon moment aussi. Vous pouvez Tout poser des fait. questions, si vous voulez des précisions sur ce que des gens ont écrit, pour mieux comprendre. Peut-être prendre le temps d'aller lire un petit peu ce qui est dans le tableau. Je suis allée voir euh, s'il y avait des questions-réponses dans le document aussi, un peu plus loin. Donc, euh, il n'y en a pas de questions, mais n'hésitez pas également à les formuler soit dans le clavardage ou dans le tableau. Nous allons reprendre les questions du clavardage et les indiquer dans le tableau. Là récapitulatif. Peut-être aussi, euh, s'il y en a qui ont terminé et qui veulent, euh, dans la question, la section questions-réponses, en fait, on voulait aussi recueillir vos besoins. Au, ça fait une question, mais ça peut être aussi vos besoins, euh, parce que nous, on, ce qu'on souhaite, c'est aussi pouvoir euh, euh, vous épauler tout au long de l'année. Donc, s'il y a d'autres, euh, si vous avez d'autres besoins, d'autres choses, qu'est-ce que qu'est-ce que vous attendre, attendriez de nous, dans le fond, là dans les prochaines semaines, les prochains mois? On, comment on peut vous soutenir selon votre point de vue à vous là comment vous voyez ça euh, qu'est ce qui serait qu'est ce qui vous serait utile donc peut-être prendre le temps d'aller nous, nous proposer des, des éléments que sur lesquels vous aimeriez qu'on puisse travailler euh, vous épauler et éventuellement dans une prochaine rencontre venir euh, vous euh, vous, vous, vous proposer parce que on a fait des choses on a été créatif au printemps dernier on partait de besoins qui étaient assez émergents assez présents là ils sont euh, les, il, y a, il y a quand même une grande euh, flexibilité. Chaque milieu a à faire des choix. Donc, c'est un peu difficile pour nous de bien cerner quels sont vos besoins et puis comment y répondre le plus adéquatement, parce qu'on peut même préparer plein de choses, mais on peut dire, oui, nous, de toute façon, nos choix, ils vont pas dans ce sens-là, fait que ça nous intéresse pas. Donc, l'idée, c'est euh, de recueillir vos besoins. Pour que notre réseau, nous ou, nos, ou les gens de notre réseau, on puisse développer des ressources, euh, des outils, des moyens, une réflexion, des, des repères euh, qui peuvent euh, vous être utiles. Et donc, euh, c'est un peu, c'est le but. Oui, on offre de la formation, mais on, notre but, c'est d'être vraiment euh, à l'écoute de vos besoins, vous, comme responsable. De, de cette formation à distance, là, de ce virage que vous aurez peut-être à prendre ou, que vous, ou de, que vous devez déjà prendre, parce qu'il y a peut-être des, des élèves, il y a un bon nombre d'élèves dans vos centres de service qui, auront, qui vont choisir de rester à la maison, qui auront besoin d'un soutien pour l'apprentissage à distance. Donc, euh, quels sont les, euh, comment nous, on peut vous être utile? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, euh, c'est pour ça qu'on on voulait prendre le temps de recueillir euh, pas seulement vos questions, mais ce que vous autres, vous, vous percevez comme des besoins. J'ajouterais, Benoît, que l'un des principaux mandats qu'on a également, une des principales préoccupations qu'on a, c'est de vous aider à euh, accompagner les gens à l'utilisation de Moodle, donc euh, qui est avec les, dé les développements techniques qu'on qu a produits au printemps dernier. On sait que plusieurs organisations scolaires ont fait l'installation de Moodle et des développements techniques, donc l'une de nos préoccupations est de vous accompagner là-dedans aussi. Donc, l'utilisation okay. des contenus de cours ici qui seront diffusés sous peu, euh, les contenus de cours de la CSBE parce qu'ils ont offert à l'ensemble de la province leurs contenus de cours. Donc, ça fait partie des préoccupations que nous avons de vous accompagner dans ce sens. Oui, vas-y, Étienne. Donc, on, comme vous le savez, on fait du développement sur Moodle. On développe nos propres euh, ressources, nos, nos plugins. S'il y a des choses, dans des choses qu'on a dans les produits qu'on a développés, qui peuvent être améliorées, faites-nous vos demandes. Et si c'est faisable, on va, on va en tenir compte. Puis les prochaines versions vont tenir compte de vos commentaires, vont être améliorées. S'il y a des choses qu'on n'a pas développées qui sont intéressantes, qui n'existent pas, que, que vous aimeriez, peut-être qu'on va le mettre dans notre carnet de de notre backlog, euh, de nos choses à, à produire, puis euh, au cours de l'année, ça pourrait exister. Donc, euh, c est, c est, on parlait de besoins pédagogiques, mais aussi des besoins techniques là, on, auxquels on est capable de répondre, là, qui euh, sont intéressants pour nous de, de connaître. Peux-tu justement glisser quelques mots sur euh, le, le, le document, pas le document, mais le, le, la partie enseignante, le, le cahier de barre, le carnet de barre de l'enseignant, le tableau de bar, euh, les autres ressources mises à la disposition à la, de l'enseignant que nous sommes en train de développer? Euh, oui. Je peux vous je parler de trop dépourvu, dép là. Hein? <rire> C'était pas prévu que je te jante de ça, mais ça fait. Non, ça non, mais que tu je ne va, vais pas prendre le temps de mettre ça le de ma tête. Je vais vous parler de, de, de, de, de choses on, qui nous ont été demandées, qu'on est en train de produire. C'est très ciblé pour les sciences. On est en train de développer un éditeur de circuits. Donc, si vous voulez dessiner un circuit électrique, vous allez avoir les symboles officiels du ministère que vous allez pouvoir mettre dans un circuit qui va pouvoir s'intégrer dans, soit dans le, le cahier des traces ou qu'un enseignant va pouvoir produire là, pour faire des exercices ou des explications à ses élèves. C'est quelque chose qu'on est en train de, de développer. Euh, autre chose comme ça, si jamais vous utilisez des images 360, on a développé un lecteur directement dans Moodle qui vous permet d'intégrer des, des images 360 et de vous faire une visite guidée ou un scénario euh, en, en images 360. Ça, c'est des choses qui vont être disponibles sous peu. On a notre tableau de bord qui permet de, de suivre, de monitorer les, les, les progrès de l'élève. On a développé un éditeur euh, maison qui fonctionne bien avec nos outils qui permet de de faire des saisies d'écran directement dans Moodle, d'écrire de, de, de, de, de façon manuscrite, puis ça se transforme en, en caractère. Euh, euh, il y a une reconnaissance de la calligraphie finalement qui va transformer ça en texte, et, et, écrit de façon informatique. Donc, il y a un paquet de choses comme ça qu'on est en train de développer, puis qu'on impl, qu implémente là, dans, dans, dans Moodle. J'en ai sans doute oublié, là, mais ça va me revenir. Merci, messieurs. D'autres participants qui aimeraient, oui, Jean-François? Encore moi. C'est bien? Donc, <rire> euh, j'ai remarqué que dans certains cours, on avait intégré des vidéos, entre autres, en anglais. Et euh, euh, quand on copie les cours d'une école à l'autre, ça peut devenir lourd sur un serveur, puis surtout lorsque, mettons, 10 ou 15 élèves en même temps euh, vont regarder les vidéos. Euh, tu sais, ça peut devenir euh, grugeant là, pour euh, un serveur. Je ne sais pas si -ce, ce serait possible de, de les vidéos, de les mettre sur une, une plateforme. Euh, où je, je, je sais qu'il y a des problèmes de, de, de publicité et de droits d'auteur, de toutes sortes de choses. Hein, mais euh, en tout cas, d'avoir ça en considération euh, dans vos cours quand vous produisez, parce que euh, nous, euh, c'est ça qu'on a remarqué, là, c'est qu'il y a une vidéo euh, quand c'est un lien à l'externe, c'est idéal pour nous. Mais quand c'est dans le cours... Euh, c'est lourd. Oui, c'est ça. Ça peut devenir lourd sur un serveur, là, comme nous, le a 10 écoles, là, le cours d'anglais, là. qu'on on a 10 fois la vidéo. Euh, c'est... Euh, quand 10 élèves ou 15 élèves ou 20 élèves en même temps vont demander la lecture de cette vidéo-là, euh, ça va du, de la puissance là, de la part de notre Et Tu as bien exprimé la, la problématique que l'on rencontre. Lorsqu'une vidéo a été produite localement par un, un récit, exemple le, le domaine des langues a produit une, une vidéo qui est dans son cours en ligne, bien, elle peut la, la mettre sur sa chaîne. Donc ça, ça va très bien. Donc, sur sa chaîne YouTube, ça va très bien. Mais lorsque c'est une vidéo dont on a obtenu l'autorisation à des fins pédagogiques restreintes dans telle, telle, telle, telle situation, c'est là que ça devient problématique de l'exposer à l'extérieur. Et il faut qu'elle soit intégrée dans le contenu du cours à cause de toutes ces considérations-là. Et il y a un paquet d'autres facteurs dont on doit tenir compte, effectivement. Tu, veux -tu regarder, Jean-François, si le cours d'histoire est accessible le module. Je disais qu'il y a des je pendant ce temps, d'autres personnes veulent prendre la parole. Il y a des questions euh, oui. dans le clavardage. Oui, Jean-François, okay, c'est accessible, c'est bien. Donc, on nous demande dans le clavardage est-ce que le récit a été interpellé pour soutenir les écoles virtuelles, donc pas pour l'instant, nous n'avons pas été interpellés. À moins que d'autres récits nationaux, là, en, bon. en, en l'occurrence. Les nous, services on est locaux pas. du récit, peut-être. Ce peut-être, c'est ça, mais pas nous. Euh... Pas, pas nos deux services nationaux, non, pas spécifiquement. Pas. On va reprendre la question on l'écrira dans le clavardage, pas dans le clavardage, mais dans le document question-réponse. Oui. Est-ce qu'il y a des questions dans le clavardage qui nous auraient échappé? Je ne crois pas. pas. C'est quand je suis en partage d'écran, je n'ai pas accès facilement au clavardage. Non, non, il n'y a pas eu d'autres questions. Moi, je Vous parler des besoins. Là, le, la semaine prochaine, vous faites deux formations en histoire et l'autre en anglais. Oui. Euh, mmh. Nous, ça va être envoyé à tous les enseignants. Euh, disponible là, pour qu'ils puissent citer. Puis je pense que ce genre d'initiative-là que vous avez, en tout cas chez nous, ça correspond exactement à nos besoins présentement, euh, parce que vous connaissez bien euh, Moodle, vous connaissez bien les cours, vous les avez montés, puis vous êtes capable d'une de, de, de, de, façon efficace là, de montrer euh, leur contenu, puis comment bien les exploiter à l'aide de Moodle. Fait que nous, quand on a vu ça passer, euh, je ne sais pas qu'elle. En tout cas, on était contents. Et puis, je pense que c'est le genre de choses que, que vous devriez poursuivre là, avec les nouveaux modules qui vont sortir. Euh, il va y avoir un besoin. Là. En tout cas, c'est un besoin. C'est bon, on a de là, mais ça, ça vient répondre, en tout cas, dans notre cas, là, vraiment vraiment, à notre besoin de formation auprès des enseignants, surtout dans la rentrée comme ça. Fait que, ça va être... Voilà, c'est donc Jean-François parle. On l'a dans notre présentation. Il y aura la semaine prochaine, à deux reprises, donc le 25 et le 26 août, une présentation des modules de cours produits par le Récit national d'univers social, donc le cours d'histoire du Québec et du Canada, quatrième secondaire. On aura également anglais, langue seconde, cinquième secondaire, le 26 août à 9h. En cliquant sur les liens, vous allez avoir accès aux modalités d'inscription que vous pourrez partager à votre organisation. Nous avons été mis au courant également qu'il y aura en septembre Art Plastique qui va nous présenter euh, leur module, leur contenu de cours et on nous a également informé qu'il y aurait euh, euh, des, du contenu disponible de façon PDF, donc pas nécessairement sur Moodle, donc ils vont vous présenter ça. Et on aura en cours de au cours de l'automne pardon, des développements du cours de français 5e secondaire produit par l'équipe du domaine des langues euh, au Récit. Et on aura plus tard dans l'année des informations concernant le développement des autres cours, là, de l'offre de services que nous avions avec le ministère de l'Éducation dans le cadre du projet pilote en formation à distance. Merci de ce commentaire, Jean-François. C'est très pertinent pour nous d'avoir ces échos-là, hein, de savoir que c'est bien reçu. Non? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des... Oui, euh... c'est ça, questions ouais, commentaire. Exactement. Oui, des besoins à exprimer pour nos prochaines rencontres? Suggestions? Oui, on arrive à la dernière partie. Alors, on aimerait bien vous entendre là-dessus. Euh, si euh, vous pouviez faire comme Jean-François, un peu nous nommer, ce que vous avez comme besoin ou nous dire que vous ne savez pas c'est quoi votre besoin, déjà, ça nous serait utile <rire> de savoir qu'on ne sait pas c'est quoi qu'on a, de, de quoi on a besoin encore. Euh, nous, ce qu'on veut, c'est rester à l'écoute de vos besoins et donc pouvoir euh, y réagir rapidement. Donc, euh, même si aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de nommer un besoin ou ce que vous avez, on aimerait pouvoir conserver un canal de conversation avec vous. Donc, euh, n'hésitez pas à, à nous écrire à l'un ou l'autre d'entre nous. On va nous continuer de travailler en collaboration. Je lance une question, moi, pour nos, nos participants. L'an passé, nous avions euh, instauré des, euh, des ateliers dans lesquels vous pouviez vous présenter avec euh, rendez-vous ou sans rendez-vous, le, selon le, le, le type d'atelier d'intervention juste à temps, qu'on appelle EJAC, où vous venez poser vos questions de façon euh, informelle comme ça. Vous avez un problème, vous êtes en train de, de, de, de, de travailler sur Moodle, ou encore vous êtes en train d'essayer de, de, de, de monter une formation pour accompagner les gens chez vous. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse que nous fassions de nouveau cette année. Si ça vous tente de prendre la parole ou encore de vous prononcer dans le clavardage. On vous laisse un peu de temps. Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Gilles nous dit que oui, Edgar mm -hmm. aussi. Merci. Donc on est, Merci. On est qu conscient que c'est difficile pour vous de vous libérer, donc on va essayer de vous offrir là, des plages horaires. Euh, on commençait très tôt le matin, on sait que c'était très apprécié parce que c'est souvent avant les premières rencontres, donc on va sûrement vous proposer des plages horaires comme ça pour répondre le mieux possible à vos besoins et à vos disponibilités. Ok, il y a Karine qui nous dit, on sent un peu dépassé. Moi, j'ai envie de te dire, Karine, que selon moi, là, ce sentiment-là, là, il est partagé par beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs. Tu n'es pas la seule à sentir. Même nous, on est un peu dépassé dans le sens où on se demande comment on peut faire. Pour ça, on voit le défi des, des, des centres de services, le défi qui est, qui est demandé au centre de service scolaires. Puis... Même nous, on ne sait pas par, par où prendre les bouchées pour vous aider. Hein? Fait que mm -hmm. Ce sentiment de se sentir dépassé, c'est ju juste normal. Ça peut peut-être être rassurant de savoir qu que c'est normal de se sentir dépassé, mais je pense que c'est l'est. C'est important mm -hmm. qu'on soit prêt à à recueillir ça. Mais euh, toute aide est bienvenue. En fait, ce qu'on veut aussi vous dire, c'est n'hésitez pas à nous solliciter individuellement. Là. On fait une rencontre avec tout le monde ici, là, mais euh, si vous sentez par rapport aux les expertises, vous avez vu un peu nos expertises là, selon les différents thèmes qu'on a abordés avec vous, vous pouvez nous solliciter individuellement aussi, si vous arrivez, même si ce n'est pas aujourd'hui que vous avez la question que vous portez, vous pouvez euh, en tout temps nous contacter, écrivez-nous, euh, appelez-nous. On va, on va se faire un plaisir de chercher au, avec vous des solutions, des, des, des, des ressources ou des réponses à, aux questionnements, ou, ou voir comment on peut vous aider, vous soutenir, ou euh, comment on peut euh, on peut faire des interventions auprès euh, d'une équipe de, de, de, de centres de service, auprès de votre équipe euh, qui a à mettre ça en place, auprès d'une. Uh, on peut intervenir auprès d'équipes écoles ou uh, soutenir le service local du récit dans votre centre de service pour accompagner les écoles, les milieux, là, donc euh, ou pour mettre en place une stratégie, un plan de match, tout ça. Donc, c'est toutes les choses qu'on peut faire, mais nous, on ne veut pas avec des recettes toutes prêtes, on veut partir de vos besoins pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à, à nous... Nous avons Pierre Groslo qui a levé la main. Oui. Oui, euh, c'est ça, c'est qu'effectivement, les, les, les cliniques que vous euh, teniez pour, à, à titre de dépannage, je, je pense c'est très apprécié. Il euh, faudrait que ça continue. Et puis, euh, c'est ça, ben, chez nous, avec la plateforme, finalement, c'est que ça, ça va quand même bien, règle générale, mais euh, avec les mises à jour qu'on a fait, on a eu, ça avait accroché sur certaines choses. Le cours d'anglais, on n'a jamais été capable de l'installer, finalement. Euh, et c'est pour ça qu'on refait tous nos serveurs, puis qu'on essaie de voir qu'est-ce que c'est qu si ça va fonctionner avec tout ça en, en ayant du matériel euh, plus, plus puissant et plus performant. Euh, mais, mais par contre, en attendant, c'est sûr qu'on est dans la roche de, de tout monter des ordinateurs de portables pour les élèves, afin que si jamais qu'un nouveau confinement, que ça soit prêt et que mm -hmm. chaque, chaque élève puisse avoir un moyen de, de se connecter à quelque part. Là. Et euh, c'est ça aussi l'affaire la, la, euh, que, que je suis bien content de voir que vous avez des offres que je n'ai pas vues. Alors j'aimerais ça euh, pouvoir euh, euh, vous, avez, vous avez mentionné que c'était sur... Euh, Est-ce que c'est sur le Google Forms, cette offre-là? Les, euh, les offres pour histoire et ça. anglais sont... Vous allez voir avoir le, les liens, pardon dans notre document d'accompagnement. Ça, vous allez les voir. Je peux vous les remettre okay, dans quelques parfait. instants non, dans le clavardage. Puis, le, le, le, le récit va faire tout au long de l'année une offre de services avec des, des webinaires, des ateliers, etc. Donc, sur le site récit.qc.ca, vous allez pouvoir avoir une idée là, de tout ce qui va s'offrir. L'offre de service se construit au cours des prochains jours, prochaines semaines. Donc, tout au long de l'année, vous allez pouvoir avoir d'autres formations. Puis ce qu'on a prévu aussi, c'est d'utiliser davantage la plateforme Campus Récit cette année pour cette offre oui. de service. Donc, l'inscription va pouvoir se faire via notre plateforme Campus Récit. L'obtention de badge aussi, donc faire, de, on veut valoriser la reconnaissance de la participation du personnel qui participe à ces différentes formations-là. Donc, la plateforme, quand, en, en utilisant la plateforme pour l'inscription qui est suivie, ça va permettre de, de faciliter euh, la reconnaissance, de, de, de une forme de reconnaissance du moins pour les l'offre de, de formation qui va être offerte. D'accord. Puis, euh, l'autre chose que, que, que j'observe chez moi, c'est que les enseignants, il y a beaucoup d'enseignants qui ont, ont l'impression que Moodle, c'est plus pour les mathématiques, les sciences, euh, on essaie de défaire cette, cette, cette vision-là. Et euh, peut-être que ce serait intéressant, euh, éventuellement, d'avoir quelque chose pour les, les enseignants de français qui voient comment ça se travaille, comment ça s'évalue, comment euh, ces choses-là, c'est pensées aux autres matières aussi, effectivement. Vous en avez parlé tout à l'heure, donc, c'est bien important d'aller dans, dans cette direction-là. On va travailler fort là-dessus cette année pour euh, faire, faire connaître plus à fond ces, les, les possibilités de Moodle. Je pense qu'il y a beaucoup de choses très très très intéressantes. Euh, faut que ça, faut que ça, euh, c'est pratiquement un incontournable là, pour. Euh, c'est un, un essentiel complémentaire à ce qui existe dans les dans les plateformes de collaboration, de collaboration comme Teams. Alors, je suis content des discussions qu'on a eues aujourd'hui. On a dans le clavardage Jean-François qui nous pose des questions concernant les dates pour le cours, les cours de sciences et de maths produits par le Récit. Alors, on sait qu'ils sont en développement, c'est ce qu'on peut vous dire. On n'en sait pas davantage. Comme Étienne le mentionnait, on n'a pas de détails précis, mais ils sont en développement. Ils sont en train d'être déposés progressivement sur Moodle, mais vous allez être tenu au courant lorsqu'il y aura des modules ou des portions de modules qui pourront être euh, utilisés en classe. Étienne, tu veux compléter à ce sujet-là? On a espoir que ce soit dans les prochains jours, semaines, mais je ne peux pas garantir, donc c'est pour mmh, ça que je ne me ça. prononce pas là-dessus. Donc, et Benoît nous mentionne que dans le, clavard, dans le clavardage, qu'une première version de l'agenda des différentes formations sera publiée là, sur ici.qc.ca sous peu. Oui, oui. D'autres interventions, vous êtes les bienvenus. Je vais retourner au partage d'écran de la formation d'aujourd'hui. Alors, je vous ai parlé de ces deux présentations-là à venir. Les autres seront disponibles sous peu. Oh, on aurait complété quand même. <rire> ça oui, va très vite. Ça. En fait, le but, on s'était donné une heure et demie de rencontre avec nous, mais on savait que vous avez des horaires très chargés en ce début d'année. Alors, euh, on se dit si ça prend moins de temps, tant mieux, on vous libérera plus rapidement. Mais on voulait être disponible aussi parce que s'il y en a qui ont des questions plus spécifiques, euh, on va, on veut pouvoir aussi répondre à vos besoins. Donc nous, on n'est pas pressés, on a encore du temps, mais on a pas Tout mal de temps de notre, de, de ce qu'on avait à vous présenter. Nathalie, Étienne, avez-vous quelque chose à ajouter? Je vais retourner à l'instant dans le document questions-réponses, voir si nous avons des interventions. Et on demeure en ligne pour répondre à vos questions. Donc, on garde un certain temps la caméra ouverte pour faire profiter à ceux qui n'étaient pas présents de l'enregistrement et pouvoir avoir accès à ce que vous avez mentionné comme interrogation et nos réponses formulées. Et par la suite, bien, on ferme, on ferme l'enregistrement et ceux et celles qui veulent poser des questions plus personnelles, plus, on reste disponible également pour le faire. Ça nous fera plaisir. Autre chose aussi, les vendredis, on les consacrait avant <coughs> aux, aux, aux interventions juste à temps. On va, si, le besoin est, -moi. <coughs> si le besoin est là, on va continuer. Donc, demain, j'ai eu déjà beaucoup de rendez-vous de prix, mais il reste encore de la place. Il y a des gens qui veulent nous parler là, euh, euh, un plus personnel de leurs problèmes là, euh, spécifiques. Dans le document questions-réponses, il y a la question suivante, je suis, pour ceux et celles qui veulent suivre à la page 8 dans le document questions-réponses, je vais vous placer, peut-être peut le faire, le mettre à l'écran pendant que je lis. Dans le, les documents, des contenus de cours Moodle de la Beauce et de chemin, est-ce que ce serait bien que les formations soient nommées selon leur niveau? Et peut-être d'ajouter un numéro de version de en fait, savoir facilement si des modifications ont été faites. Et on mentionne également que les liens de bosser de chemin dans Moodle pointent à l'occasion sur des serveurs ailleurs dans Moodle, les cours une fois copiés dans notre, commission notre CS de Moodle, commission scolaire, euh, et c'est parfois de récupérer sur le serveur Beauce et de chemin, donc peut-être valider euh, lorsque les contenus étienne seront déposés euh, sur Moodle, qu'est-ce qu'il en est Bien ça, présentement les cours de la commission scolaire de la de chemin n'étaient pas faits pour être exportés. Donc, euh, c'est plate, mais c'est normal qu'il y ait des petites choses comme ça qui arrivent. Donc, euh, si vous nous faites savoir, on, on va faire le correctif, puis euh, on va co corriger la situation. Là. Parce qu'au départ, c'était fait fonctionner sur les serveurs de la CSBE, puis euh, jamais être exporté. Donc, des fois, il y a des adresses qui ne sont pas relatives, qui sont absolues, puis euh, euh, ça marche bien chez nous, mais chez vous, c'est certain que ça va faire euh, un bug. Et on exprime le besoin ici du panier d'activités pour le partage d'activités entre enseignants à développer avec notre thème récit pour Moodle. Oui, ça c'est on devrait en développer un cours de l'année qui va fonctionner avec notre format de cours pour être sûr que ça fonctionne bien. Excellent. D'autres questions? Je retourne ici dans le clavardage. Alors, Steve nous mentionne merci, il doit quitter. Merci. Alors, si y en a qui ont d'autres questions, commentaires, oui. si, euh, on est là pour vous écouter. Sinon, ben, on vous souhaite une belle fin d'après-midi, une bonne rentrée. On vous souhaite beaucoup d'énergie et, et euh, j'espère que vous souhaitez de la créativité aussi. C'est <rire> bien dit d'innovation pour être faire, faire face. Hein? Puis, euh, nos ressources sont disponibles, Puis n'hésitez pas à les consulter, les utiliser, les réutiliser. Tout est libre de droit, donc n'hésitez pas, hein? vous pouvez prendre ce qu'on fait, le reprendre, le, le modifier, l'adapter à vos besoins. Merci beaucoup, euh, Tania, oui. Pierre, Melissa, euh, Nadine. Je vous invite à aller lire dans questions-réponses les, les initiatives prises par les centres des services scolaires que vous nous avez inscrits. C'est très, très intéressant. Peut-être que ça pourra vous inspirer. C'était le but de notre rencontre d'aujourd'hui. Donc, vous donner des pistes pour vous inspirer, continuer à développer l'apprentissage à distance chez vous, mieux accompagner les jeunes en apprentissage à distance, mieux accompagner les enseignants, les conseillers pédagogiques qui ont à, à travailler avec tous ces acteurs-là. Alors, pour notre part, bien, je crois que ça complète. Messieurs, Etienne, c'est beau? Merci oui, Nathalie, alors... merci Étienne. Très gentil. Merci à, euh, la... merci à tous et à toutes. Je vous souhaite une belle va... fin de journée. Ah, bien oui, on n'a pas parlé de notre prochaine rencontre, je crois, je m'excuse. Ah, oui, c'est vrai. Oui, oui, oui, on a sauté rapidement tout à l'heure. Je m'excuse, je ah, reviens. Tout euh... Désolé pour ceux et celles qui ont quitté, mais vous avez accès aux documents. Alors, euh, Rencontre 5, organiser l'apprentissage à distance serait le 16 septembre 2020, 14h à 15h30. Euh, nous avions pensé, soit en début de, de, de, du mois de septembre ou à la fin septembre, on s'est dit qu'en ciblant le milieu comme ça. Bien, ceux qui sont plus avancés vont pouvoir continuer à développer et, et à organiser l'apprentissage la, la, à distance, l'offre de formation et tout ça chez eux. Mais pour ceux qui attendent jusqu'en fin, euh, fin septembre, on trouve ça un petit peu tard. Donc, on a suivi la mi-septembre, mais comme on le mentionnait, nous sommes disponibles pour fixer d'autres rencontres, d'autres rendez-vous avec vous. Donc, n'hésitez pas si dès la semaine prochaine, vous avez besoin d'interagir avec l'un ou l'autre des membres de notre équipe ou encore plus tard, là, après le 16 septembre. Merci Alors, c'est ça. Leur... Merci, Merci à mes collaborateurs. Français. Merci justement à tous ceux celles qui ont pris la parole, qui ont pris le temps d'écrire dans notre document rencontre. Alors, c'est plaisant d'être avec vous. Puis on vous souhaite la meilleure, comment dire, la meilleure année scolaire possible dans les conditions. Puis on sait que des gens forts, vous êtes des gens imaginatifs, vous êtes des gens collaboratifs, vous êtes des gens qui veulent que tout fonctionne bien. Donc, ça devrait bien aller, j'en suis convaincue. Nous allons mettre fin à l'enregistrement sous peu, alors je vous souhaite une belle fin de journée et on reste en ligne pour ceux et celles qui voudraient continuer à échanger avec nous.